Dans cette vidéo, nous allons découvrir trois propriétés qui nous permettront de calculer avec des puissances. La première propriété sera l'occasion de découvrir trois cas particuliers de puissances. Nous démontrerons deux de ces propriétés avant de les illustrer par des exemples. Pour l'ensemble de cette vidéo, nous allons utiliser un nombre A non nul ainsi que deux entiers positifs N et P. Voici la première propriété. A puissance N fois A puissance P est égal à a puissance n plus p. Par définition, a puissance n fois a puissance p, c'est le produit de n facteurs égaux à a, multiplié par le produit de p facteurs égaux à a. Autrement dit, c'est le produit de n plus p facteurs égaux à a. D'où le résultat. Voici un exemple d'illustration. Calculons 5 puissance 4 fois 5 puissance 3 c'est le produit de 4 facteurs égaux à 5 multiplié par le produit de 3 facteurs égaux à 5. Autrement dit, c'est le produit de 4 plus 3 facteurs égaux à 5, soit 5 puissance 7. De cette propriété, on peut en déduire quelques cas particuliers de puissance. Si on remplace P par 0, alors on obtient les égalités suivantes. Et donc on en déduit que A puissance 0 est égal à 1. Par exemple, moins 3 puissance 0, c'est égal à 1. Et 2,8 puissance 0, c'est égal à 1 aussi. Si on remplace P par 1, alors on obtient les égalités suivantes. Et donc on peut en déduire que A puissance 1, c'est égal à 1. Par exemple, 8 puissance 1, c'est égal à 8. Et moins 2,5 puissance 1, c'est égal à moins 2,5. Enfin, si on remplace P par moins n, alors on obtient les égalités suivantes. Autrement dit, on voit que le produit de a puissance n par a puissance moins n est égal à 1, c'est-à-dire que ces nombres sont inverses l'un de l'autre. On retiendra donc que a puissance moins n, c'est égal à 1 sur a puissance n, et c'est l'inverse de a puissance n. Cette propriété permet de passer d'un exposant négatif un exposant positif. Voici deux exemples. 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Et 4 puissance moins 2, c'est 1 sur 4 puissance 2, ou 1 seizième. Passons maintenant à la deuxième propriété. a puissance n sur a puissance p, qui est égale à a puissance n moins p. Le membre de gauche peut aussi s'écrire a puissance n fois 1 sur a puissance p. Et d'après le dernier cas particulier étudié, c'est a puissance n fois a puissance moins p. D'après la première propriété, on peut en déduire le résultat. Voici un exemple d'utilisation. Et calculons 7 puissance 3 sur 7 puissance 5. Par définition, cette expression peut s'écrire ainsi. Et après simplification, c'est 1 sur 7 fois 7, c'est-à-dire 1 sur 7 au carré, soit 7 puissance moins 2. On retrouve ce résultat grâce à la propriété énoncée. 7 puissance 3 sur 7 puissance 5, c'est 7 puissance 3 moins 5, d'où le résultat. Voici enfin la même propriété. a puissance n de tout à la puissance p, c'est égal à a puissance n fois p. Utilisons-la sur un exemple générique et calculons 4 au carré, le tout au cube. Par définition, 4 au carré, c'est 4 fois 4. Ainsi, notre calcul peut s'écrire comme produit de trois facteurs égaux à 4 fois 4, c'est-à-dire 4 puissance 6. On remarque alors que 6 est le produit des deux exposants 2 et 3. Cet exemple générique peut se généraliser, y compris avec des exposants négatifs comme on peut le voir sur cet exemple. Calculons 7 puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Par définition, 7 puissance 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7. Ainsi, notre calcul peut s'écrire ainsi. En appliquant la propriété relative aux expressions négatives, on obtient l'expression suivante. Puis, en appliquant la définition au dénominateur, ça donne cette expression. Soit, d'après la définition, 1 sur 7 puissance 8, c'est-à-dire 7 puissance moins 8. On remarque de nouveau que moins 8 est le produit des exposants 4 et moins 2. Avec la propriété, on retrouve bien ce résultat. Pour conclure, on retiendra que ces trois propriétés sont essentielles pour calculer avec des puissances et que toutes font référence à la définition disponible dans une autre vidéo.